Bienvenue dans l'épisode numéro 5 de notre jeu Memory. Alors celui-ci va être très important parce que c'est celui qui va nous permettre de savoir en fait euh, quand on a gagné, c'est-à-dire que maintenant on sélectionne deux cartes, quand la deuxième carte est identique, bah on doit pouvoir euh, en fait euh, bah passer aux cartes suivantes, laisser afficher et évidemment euh, bah pouvoir euh, continuer à cliquer sur d'autres cartes pour trouver d'autres paires. Donc on va mettre ça en œuvre tout de suite dans cette vidéo. Alors, on édite notre script et évidemment, on va avoir besoin euh, de euh, variables. On en aura besoin que d'une. En fait, ce qu'on va faire, c'est créer une liste qui va nous permettre de stocker euh, ce qui a été trouvé. Donc, on va faire une private liste qui va stocker euh, bah, des strings, des chaînes de caractères, euh, parce qu'on va utiliser le nom des sprites et on va l'appeler lstfound. Et on Found, pardon, donc liste found, et on va dire tout simplement que c'est une nouvelle liste, on va l'initialiser euh, qui va contenir des strings, voilà, et c'est tout. Et pour le moment, elle est vierge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise J'ai oublié le mot-clé new pour l'initialiser mon nouvel objet. Donc, euh, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller voir comment on peut opérer. Donc, dans notre partie update, ici, quand on appuie sur le bouton, on fait ici un if pour savoir sur quelle carte on est. Alors, euh, ici, on va les effacer. Et au moment où on les efface, en fait, on doit simplement les effacer si elles ne seront pas dans la liste. Donc, ça, on le sait. Alors, pour le moment, la liste est vierge, mais on va dire qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose, on va ajouter ça dans la liste. Alors, on va aller commencer par cette condition et comment on peut faire. Donc ici, quand je retourne la carte 2, c'est là où ça va se passer. C'est-à-dire que ici, je dois tester maintenant si ben, j'ai gagné, si les deux cartes sont identiques. Donc, on va dire un « if ». On va faire un « if ».« First card ». Et là, on va aller chercher le nom du sprite. « donc là, c'est un game object, hein, tout court. Le first card, rappelez-vous, on stocke ici. Alors, je ne sais même plus. Voilà, le hit collider game object, on le fait au-dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va dire tout simplement if first card. Point. Et on va aller chercher le nom de son sprite. En fait, on va servir ça comme point de repère pour savoir s'il si est bon. Donc, on va faire un get component in children. On va aller chercher le sprite renderer et on va ici aller chercher euh, le sprite. Point .name, Donc le nom du sprite sous forme de, de sprite, sous forme de. On va vérifier maintenant qu'il est égal à quoi. Alors je vais aller à la ligne pour qu'on comprenne un peu mieux. Bah, on va vérifier la même chose sur le second, sur la seconde carte. Donc get component in children sprite renderer, renderer et on va chercher le sprite.name, À ce moment-là, euh, bah, si c'est vrai. Alors je ferme ici ma parenthèse pour la condition. Qu'est-ce que je fais Alors là, bah, je vais euh, pas m'embêter, parce qu'en fait, je dois simplement lancer une méthode. Alors, je ne vais pas aller mettre des accolades. Euh, je vais... Alors, attendez, pourquoi ici Je vais aller chercher... On va aller chercher une méthode qui va s'appeler « foundPair ». Et on devra, en paramètre de cette méthode, en fait, savoir... Quelles cartes ont été trouvées? Donc c'est simple, on va faire first card, euh, on va déclarer, pardon, euh, oui, first card sous forme de game GameObject. Ouais, on va faire comme ça. Donc je le fais un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Et la deuxième sera second card. Alors pour le moment ça râle, c'est normal. Voilà. Donc euh, ici je l'ai mis euh, tout de suite à la ligne. Alors là c'est normal, c'est parce que j'ai pas créé euh, ma méthode. Donc euh, ici ce que je peux faire déjà pour que ça râle plus, c'est créer une private void euh, found pair et qui va attendre deux game le premier qui va s'appeler obj obj 1 et le deuxième qui va s'appeler obj2 voilà ça ça fonctionnera voilà je mets rien dedans pour le moment on reviendra ensuite donc là je suis plus en erreur donc ici, j'ai tout simplement fait un if sur cette première condition, égale, alors je pouvais le mettre derrière, mais ça aurait été moins lisible, la deuxième condition, voilà, donc en fait que les noms correspondent, à ce moment-là, ici, dans la foulée, comme j'ai qu'une méthode à lancer, je ne vais pas ouvrir les accolades pour ça, automatiquement, il va me prendre fin de paire. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant dans fin de paire ben, je vais euh, déjà désactiver les box colliders de ces objets. Alors pourquoi je fais ça ben, Tout simplement pour plus pouvoir cliquer dessus, parce que tout objet ici a un box collider, donc par exemple ici, si je prends euh, le slot voilà, en bas à gauche, celui-ci, que je désactive son box collider, regardez ce qui se passe, je ne pourrai plus cliquer dessus, mon recast ne fonctionne plus. Voilà. Donc euh, vous pouvez voir que c'est assez embêtant. Donc, ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va désactiver ça, ce qui nous permettra de ne plus sélectionner ces cartes. Donc, on va dire que obj1.getComponentInDchildren, et là, c'est le box collider, parce que si c'est plus SpriteRenderer, qui se trouve au même niveau, on va dire qu'il est enabled égale false. Voilà, pour la partie, on ne doit plus le réactiver. On va faire la même chose pour l'obj2, c'est-à-dire que ici, c'est exactement la même ligne de code ensuite dans notre liste on va ajouter donc dans lst euh, lst lst found on va ajouter comme c'est une liste qui attend euh, des euh, des sprites bah on va ajouter un des deux parce qu'en fait les deux sont égaux donc on s'en fout on peut prendre l'obj1 ou l'obj2 moi je vais prendre l'obj1 et je vais aller chercher son composant dans euh, children qui aussi va être bah, pas le même euh, qui va être le sprite wanderer que je veux le nom en fait donc sprite Renderer euh, et Sprite.Name. Comme ça, je récupère une chaîne de caractères. Donc, j'ajoute ça dans mon ma liste found. J'ajoute que un seul et unique nom de Sprite. Ça veut dire que ce nom de Sprite aura été trouvé. Euh, Qu'est-ce que je dois encore faire bah, Il se stade, je peux aussi jouer mon son. Donc, je vais faire un audio source et je vais jouer euh, play one shot SFX qui s'appelait Found. Voilà, tout simplement. Et on l'avait déjà glissé dedans. Donc, ma méthode, elle est bonne ici. Alors, ça fonctionne. Le seul problème, c'est donc ici, on va devoir revenir ici dans ce code, parce que donc, je trouve une carte, je n'y ferme de paire, c'est bon. Sauf que là, bah, du coup, au démarrage, elle est égale à 2, et boum, de nouveau, j'efface tout. Donc, si, en fait, elles sont dans la liste, je ne dois pas les effacer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement dire ici, on va mettre une condition if. On va dire if... Euh, qu'est-ce qu'on peut dire On va dire que if note c'est-à-dire que si elle ne contient pas, en fait, on va dire find contain, en fait, ça va tout simplement nous permettre de vérifier qu'une euh, chaîne de caractères est disponible dans la liste. Et là, on va dire que si elle n'est pas disponible avec le point d'exclamation devant. Et donc, qu'est-ce que ça va être, en fait bah, Ça va être ici, first sp ou le deuxième, peu importe. First sp, alors est-ce que je prends le first sp Ouais et on va mettre « name ». Voilà. Donc, si euh, ici, en fait, euh, c'est bien ça, hein, que je ne dis pas de bêtises. Donc, si la liste ne contient pas le nom du premier, euh, voilà. Donc, c'est logique. Je viens de l'ajouter si je l'ai trouvé. Bah, Qu'est-ce que je fais à ce moment-là J'efface. Donc, je prends ce code-là et je le colle ici. Ce qui me permettra maintenant d'avoir mon système. Et en théorie, ça devrait fonctionner. Donc, on va tester tout, ces, tout ça dans « unity ». On va donc ici maintenant euh, bah on va le mettre en focus maximisé et on va pouvoir tester et on va pouvoir déjà jouer à notre jeu. Donc je cherche ici, alors je vais vraiment y aller au pif, hein, vous allez voir que je ne suis pas très. Euh, la mémoire c'est pas trop mon fort. Euh, il me semble. Non, non. Euh, genre, ah voilà et voilà, on en a trouvé deux. On peut voir que ça marche. Et maintenant, je ne peux plus euh, cliquer dessus. Alors, si il y a eu un petit problème, on va devoir tester ça. Pourquoi j'ai ici euh, pu cliquer dessus Donc, on vérifie. Alors, l'erreur est très simple, faute d'inattention. Ici, je prends euh, first euh, name. En fait, first SP name, c'est le sprite render. En fait, moi, c'est le nom du sprite. Donc ici, je dois faire euh, sprite point name, voilà, et là je vais avoir la bonne comparaison, bon vous voyez une petite erreur toute bête, mais euh, qui a son importance, donc on va pouvoir maintenant vérifier, euh, en théorie on doit être bon donc on teste et on va essayer de trouver, ah ouais j'ai de la chance sur le premier coup je les trouve, je clique et là vous pouvez voir que ça fonctionne bien maintenant, voilà, hop il me semble que je l'avais vu quelque part là, voilà, donc je vais ici prendre ça et ça, là et là Perdu, vous voyez que je suis pas très bon. Euh, bon, je vais y aller vraiment rapidement. On va bien trouver l'olipop. Tiens, hop, oh, j'oublie tout. Là, voilà, on a un autre. Bon, on peut voir maintenant que ça fonctionne en fait. Ça euh, c'est vraiment le, le comportement qu'on veut. On a ici, alors lui je l'ai vu aussi, mais où bon, bon, bon, bon. Vous voyez que je suis vraiment pas bon à ce jeu. Euh, vous voyez que ça peut être intéressant. Alors, au plus on avance, au plus c'est facile évidemment. On va d'ailleurs finir notre partie si j'y arrive, parce qu'en parlant en plus c'est pas évident, voilà, les cookies, hop, non, ça, alors je l'ai vu, ah, voilà, la part de gâteau, elle est ici, voilà, lui, il est là, lui, et ben voilà, j'ai encore oublié, hop, là, là, là, et les deux derniers, j'ai réussi Donc on a ici un jeu qui est fonctionnel, on peut gagner une partie, alors maintenant, bah, ce qu'il nous reste à faire pour terminer ce jeu, c'est d'implémenter un petit compteur de coups, un petit bouton qui nous permet de rejouer, et puis voilà, on va dire qu'on aura fait le tour, euh, un jeu simple, euh, comme vous pouvez le voir, qui peut être vraiment assez intéressant, décliné avec beaucoup plus de cases, avec moins de cases, avec des items différents à trouver, enfin voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, qui sera le dernier de cette série pour terminer l'implémentation ici du jeu.